Salut les dédés, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi nickel. Aujourd'hui je vais vous montrer 4 extraits de vidéos de 4 youtubeurs français. Ce sont des vidéos sur les nuisibles qui m'ont impressionné. Et n'oubliez pas que c'est des vidéos françaises. Pour la première vidéo, ça sera sur la chaîne Abeilles et Nuisibles. Cyprien est un apiculteur qui traite aussi les frelons en hauteur. Il grimpe aux arbres, détruit les frelons, il récupère les essais. Il est sur la région parisienne. Et là sur sa vidéo, il a filmé des... un essai d'abeilles. Et j'ai trouvé ça magnifique parce que les images ils sont belles. Comment toutes les abeilles retournent dans la petite ruche. Allez, c'est parti pour la vidéo. Ouais, c'est la grosse il dans la petite boîte là. Elle euh, est la reine, c'est pas.. La deuxième vidéo c'est sur la chaîne Olivier DNF. Olivier a une société de nuisibles comme moi sur la région parisienne. Il traite les rats, les guêpes et les frelons. Il a filmé un nid de frelons asiatiques en pleine hibernation. Il est allé filmer à l'intérieur du nid. Donc à l'intérieur vous avez des frelons qui hibernent, des futures reines, qui vont faire leur propre nid la saison d'après. Et le mieux c'est de regarder la vidéo. C'est parti Donc le nid se trouve dans un rouleau de, de câbles, ok on voit que les frelons ont construit partout ils ont fermé toutes les toutes les fissures du bois là c'est quand même assez impressionnant il y en a partout ils ont vraiment tout bouché bon regardez je sais pas voit bien avec la, la GoPro là mais en gros voilà quoi il y a un boni là dedans hein. quand même bon avec la caméra endoscope on sera quand même mieux hein. Donc sont-ils morts ces frelons A priori ça bouge pas beaucoup hein, quand même. Hein. Moi je dirais, allez, tout le monde est mort, tout le monde est congelé. Les frelons morts hein, se réveillent, Eh bien non, en fait ils sont pas morts, hein, ils sont juste en diapose. La diapose c'est l'hibernation des insectes, donc là on voit bien le, le problème. Qu'il y a si on laisse les nids en place. Et ben bah, regardez, ça c'est une femelle, hein, c'est pas un mâle, on voit bien la, la forme de l'abdomen. Celui-là est mort, hein, on voit bien, il n'est pas accroché par les pattes, pas comme les autres. Tous les autres sont accrochés par les pattes. Vous voyez, on voit. Et ils ne touchent pas par terre. Ceux qui, sont, qui touchent par terre, je pense qu'ils sont morts, hein, tout simplement. Donc qu'est-ce qu'on voit là On voit toujours, hein. bon celui qui est par terre, celui-là pour moi, il est mort. Hein. Par contre, tous ceux qui sont accrochés par les pattes comme ça, là, comme cette magnifique femelle. Euh, toujours à l'abdomen, on voit bien que c'est une femelle et aux antennes aussi si vous voyez un petit peu. Regardez, je vais essayer de passer un petit peu, pousser tout le monde là, histoire de les chatouiller un peu et voilà, vous voyez, il n'y a pas besoin de les chatouiller beaucoup hein, pour qu'ils soient réveillés. Troisième vidéo, donc là c'est la vidéo d'un pote à moi sur la région toulousaine, Grand homme. Sur les de vidéo que j'ai choisi, il a filmé une araignée dans une boîte avec une belle surprise. Le mieux. C'est de voir ça parce que c'est quand même impressionnant. C'est une tuerie. De suite. Aujourd'hui, j'ai une surprise pour vous. Bon Pour tous ceux qui connaissent un peu la chaîne, j'ai fait une vidéo sur une araignée. Je vous montre ça tout de suite. Ça, c'est le terra de mon araignée. La Zoropsis spinimana. Donc avec les restes de verre de farine, le substrat, c'est de la coco. Donc il y a un peu de toile. Et quand on monte... Oh Ah oh mon Dieu Mais qu'est-ce que c'est et si vous regardez bien, ici, il y a des œufs. Elle a vraiment fait en fait un cocon pour ses œufs et une petite toile autour pour surveiller ses œufs. quatrième et dernière vidéo, une vidéo d'un confrère qui est dans les Landes, un petit petit petit petit, petit youtubeur, pas trop connu je pense, je ne sais pas si vous avez entendu parler de lui, bien entendu la chaîne s'appelle Etienne LGF, je pense que vous avez deviné. Et là, il a filmé une intervention sur un nid de frelons asiatiques, placé à un endroit très particulier, très dangereux pour l'homme. Et moi j'étais impressionné, pour vous dire que ces frelons asiatiques ils sont hyper dangereux et qu'il faut faire vraiment vraiment attention Donc le mieux c'est de regarder la vidéo Allez salut à tous, on est sur un truc euh, c'est l'occasion qui fait le larron on a un internaute là-bas caché dans la, la voiture Aziz Et bien il m'a dit euh, je comprends pas j'ai l'impression que dans ma voiture ça a l'air chaud patate Alors pour l'instant là-dedans on voit rien Ok, on voit rien, mais il euh, y a quand même un truc dans la voiture. Alors, voilà, le problème c'est que dès qu'il fait ça, et eh vous ben, euh, voyez, regardez ce qui se passe. Et eh bien, il y a du frelon qui sort, et vous euh, voyez, il y en a deux, trois quoi. Alors, il comprend pas parce que la voiture, bah, il voudrait bien s'en séparer, mais euh, c'est pas possible. Ça marche pas quoi personne n'en veut moi je comprends pas pourtant ça a l'air d'être une voiture assez sympa euh, bon elle est pas d'une première jeunesse mais euh, vous voyez et euh, et puis ben là il a vite compris qu'il y avait un gros bémol quoi alors bon ça c'est euh, ça s'est bien passé les ouvrières sont grosses hein. donc le nid nice, ça fait déjà deux mois qu'il est là et euh, donc faites gaffe parce que vraiment le frelon asiatique il se met euh, partout partout partout allez on va traiter et puis après on va essayer de voir si on peut trouver quelque chose euh, mais bon là c'est un peu chaud patate quand même. Hein. Là il fallait pas y aller. Là. Imaginez, j'ai juste fermé le coffre quand même. Donc on va faire un traitement très basique. Hein. Mais euh, ça sent le venin là. Hein. Ça sent le venin fort. Alors, vous allez être comme moi parce que moi je sais pas du tout du tout où elle est Et le pire c'est quand même qu'ils ont. Il était un peu téméraire il a essayé avec une bombe. Bon, bien sûr, ça va pas marcher. Hein. On voit, regardez, on voit le départ de nid, là. Donc, en fait, il est juste sous le garde-boue. Et ouais, regardez ça. Vous voyez mieux que moi, il est là. Vous voyez Un très beau nid, hein. Apparemment, parce que je, vous, en fait, vous le voyez mieux que moi, il est là. Moi, je ne le vois pas spécialement très bien. Parce que... Bah parce qu en plus, il est chaud. Quoi. Ah, là, ça y est, je l'ai senti, là. Vous voyez, j'ai senti le pic. J'ai senti le papier, donc le nid, euh, le nid est traité. Bon voilà les petits dédés, la vidéo est terminée, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas d'aller vous abonner sur ben, les 4 youtubeurs français, vous hein. avez les liens dans la description en bas. N'oubliez pas de partager la vidéo, de laisser des commentaires, un petit like. Abonnez-vous à ma chaîne et je vous dis à très bientôt les dédés.